Des fois, j'ai juste envie de tout briser, tout casser. J'ai envie de me retrouver sur le haut d'une montagne, l'océan devant moi, et de crier, hurler de toutes mes forces à n'en plus finir, sauter de cette falaise mortelle. Encore et encore, j'ai envie de frapper, de blesser, de tuer. Toute cette haine qui regorge en moi s'échappe, filet par filet, pour ne pas exploser, car si cette bombe saute, je ne serai plus jamais comme avant. Mes pensées sont tentées par des scènes de mort où je tue de simples personnes innocentes que je n'aime pas particulièrement ou que je déteste. Mes rêves troublants où je porte mes mains aux gorges de mes victimes sont de plus en plus inquiétants. Et alors, je me dis que j'exagère. N'importe qui m'entendant ou me voyant dirait que j'exagère. De toute façon, c'est ce que les gens font. Non ils exagèrent, cherchent de l'attention. Jamais je n'en serai capable. Mais la colère rend aveugle. Et c'est ce qui me fait le plus peur. Cette colère aveuglante qui trouble mon corps paraissant pourtant si inoffensif. Cette colère meurtrière. Dans ce texte, je me suis beaucoup, beaucoup ressenti. En fait Comme si c'était moi qui parle, un petit peu. Même si c'est une fille. Enfin, je sens beaucoup de colère en fait dans ce texte et euh, ça me fait vraiment penser à moi parfois. Parfois je m'imagine que, que je tue des gens comme ça et que je me dis mais je suis complètement fou, et après je me rends compte que j'exagère. Et, et après je redeviens normal un petit peu. C'est pas que j'ai pas la force d'expliquer euh, ce que j'ai dans la tête, mais j'arrive pas à l'expliquer. C'est un peu compliqué. C'est euh, pas forcément une différence euh, par rapport aux autres, mais euh, enfin, j'ai une violence qui est tout le temps. Euh, en moi et euh, j'arrive pas à caniser j'ai l'impression de pas me contrôler parfois euh, bah, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs et euh, j'étais à la maison et je m'ennuie avec ma mère et euh, à chaque fois c'était les mêmes choses pour y te voir pour à propos de mon père si je devais y aller ou pas parce que mes parents ils sont séparés et euh, du coup euh, bah j'ai pas tout le temps envie de voir mon père et à euh, chaque fois ma mère elle me repose la question je lui dis que j'ai pas envie d'y aller et euh, du coup euh, du coup, je pète un câble, je casse tout. C'est, euh... enfin, c'est venu naturellement. C'est pas moi qui ai décidé de tout casser cette fois-là. C'est, venu comme ça. Tout ce qui est la violence, euh, j'adore. Ouais. Je sais pas si c'est par rapport à ce que j'ai vécu avant ou, ou euh... enfin, les... mon passé, euh, tout ça. Je... je sais pas si ça a un rapport, mais j'adore la cascade. C'est une école que je pratique où euh... on apprend un peu. Euh... Comme dans les films, par exemple, chuter d'une montagne, mais à la place de l'acteur. Ou tout ça, faire des chorégraphies de combat, utiliser des armes. Ça me défoule beaucoup, mais ça suffit pas, en fait. Du coup, souvent, je sors dehors, je casse des, des trucs, j'escalade je, des, des, des, des échafaudages, des trucs. Ça me, ça, me, comment on dit, ça me contient un petit peu, ou alors ça me libère.